Bonjour. Lara. Enchantée, j'ai envie de dire. Même si euh, on ne se rencontrera jamais. Euh... Je ne sais pas trop quoi te dire, en fait. Hmm. Tout ce que je veux, c'est que tu aies quitté la maison. <rire> S'il te plaît, dis-moi que tu es partie. Je... je... Il, il le faut, c'est tout simplement ça, il, il le faut. Tu les aimes hein, tes parents, hein. vraiment. Hein. J'ai 19 ans, si jamais t'as oublié. J'ai 19 ans et je les aime. Mais, euh, mais il faut partir, si, si tu t'en souviens bien. Euh, J'espère que ta relation avec ton frère n'a pas changé, ou alors qu'elle a évolué en bien. Euh, plus le temps passe et plus vous êtes proche. J'espère que c'est toujours le cas. C'est important. Il ne faut pas que tu l'oublies. Normalement, ça ne devrait pas être le cas, mais comme on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, donc je vais être sûre que tu ne l'oublies pas. Est-ce que tu te sens femme Je ne crois pas que ce soit d'une importance capitale que tu te sens femme, mais ce serait cool. Même genre, une minute, juste savoir ce que ça fait. Parce qu'en ce moment, tu ne te sens pas femme, non. Tu te sens fille, tu te sens... Entre l'adolescence et l'adulte, tu sais pas trop, tu, tu commences à avoir un peu le sens des responsabilités, tu commences à en avoir vraiment marre de tes parents, même si tu les aimes, mais on ne va pas se mentir. Tu commences à comprendre certaines choses, tu commences à vouloir faire les choses de toi-même, et à les faire surtout, parce que vouloir les faire ça date, mais vous, réussir à en faire certaines, ce n'était pas gagné. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte qu'il y a quand même du progrès. Ça fait plaisir, en fait. Euh... Ouais, <rire> c'est plutôt cool. Euh... Bref. J'ai essayé de faire une petite liste des choses à te dire pour ne pas oublier. Question, question, question, question fondamentale. Lara, est-ce que tu continues d'écrire <rire> euh... Si tu te rappelles, j'écris depuis longtemps, CM2, donc longtemps, euh, et ça a toujours été un peu vital, un besoin. Mais il ne faut pas que tu oublies que ça t'a rendu heureuse, vraiment. Que, que ça t'a permis de comprendre certaines choses sur toi-même et sur le monde, et que ça t'a permis d'avoir de... l'impression de réussir quelque chose. Est-ce que tu es aussi sensible que je le suis Est-ce que tu, tu continues à pleurer devant certains films Si tu te souviens, moi c'est très facile de me faire tirer l'alarme. Je, je pleure facilement, et pas que pour les films d'ailleurs. Alors, je ne te demande pas d'être insensible, c'est pas ça, pas du tout. Il faut que tu puisses continuer à ressentir les émotions. C'est ce que tu veux dans la vie. En tout cas, c'est ce que je veux en ce moment, vivre des choses, ressentir des émotions être capable de les regarder en face. J'espère que ça t'aura fait plaisir de me voir. Que tu ne seras à ton tour pas trop déçu. Moi, je vais bien. Je vais bien. Et quand ça va pas, je sais que une autre journée sera sans doute meilleure. Bon allez salut, il est temps de partir, je suis sûre que t'as plein de choses à faire, et si ce n'est pas le cas, eh bien... Trouve-en J'ai sans vraiment songer aux conséquences, puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense, il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais...